déjà passé des tests de personnalité notamment celui du strength finder de gallup c'est un livre qui s'appelle découvrir vos points forts si tu te le procures, tu vas retrouver un code à la fin et avec ce code tu veux passer un test et ce test te donne la liste d'été de tes cinq plus grandes forces sur une liste de 34 forces et je trouve ça top parce que en fait ça te déculpabilise sur ta personnalité c'est à dire que les défauts que tu as et eh ben... Il va te permettre de voir ce test que en fait c'est des forces, c'est des qualités et je trouve ça tellement déculpabilisant. Par contre, si tu prends une version euh, upgradée qui coûte plus cher une fois que tu as fait le test sur le site, et eh ben tu vas avoir la liste des 34 forces et là c'est intéressant parce que pour le coup, bah tes, cinq, euh, tes dernières forces bah c'est plus des forces en fait, c'est euh, des faiblesses parce que. Euh, euh, je pense que euh, même si le test cherche à nous encourager, euh, on ne peut pas dire que nos dernières forces sont euh, des forces. Et moi, non seulement je l'ai fait cette année, mais je l'ai fait aussi en 2014. Et ça me permet aussi de voir mon évolution. Donc, je vais te donner mon top 5. C'est idéation. Donc, c'est ma capacité à avoir des idées stratégiques. C'est ma capacité à avoir des stratégies futuristes, c'est ma capacité à voir le futur activateur c'est ma capacité à, à motiver les gens à passer à l'action important c'est euh, tu vois euh, de manière négative je dirais que j'ai trop d'ego et bah cinq, euh, ma cinquième force c'est important c'est ça me montre que j'ai ce besoin cette force de me sentir important et euh, bah, c'est pas pour me la raconter hein, mais la plupart des grandes personnes dans ce monde ont cette force là Okay, ceux qui changent le monde ont cette force-là. Je ne dis pas que parce que j'ai cette force-là, je vais changer le monde. Mais par contre, tu ne peux pas être un Martin Luther King, un Gandhi, un Nelson Mandela sans cette force-là. Donc, c'est vachement intéressant de voir que tes faiblesses sont des forces si tu les utilises bien. Et donc, je t'invite à faire le test. Et euh, j'ai une anecdote assez sympa. Donc, euh, tu connais marie à travers euh, cette, ce Summer Camp. Et euh, marie a, dans ses cinq plus grandes forces, et ben, curieusement, <rire> euh, ben, dans ses cinq plus grandes forces, il y en a 3 qui sont, <rire> alors là, c'est incroyable, dans mon top 5 des plus grandes faiblesses. Dans mon top 5 des plus grandes forces, pardon, donc mes plus grandes faiblesses, j'ai notamment discipline, prudent et harmonie. Et dans le top 5 de marie on retrouve harmonie, discipline et prudent. Et c'est juste incroyable, en fait, parce que ce n'est pas juste un hasard. On travaille avec marie maintenant depuis plus de deux ans. Et si on apprécie réciproquement le fait de travailler ensemble et qu'on n'est compatible dans le business, c'est justement parce qu'on a des forces qui se complètent. Et je t'invite, alors si tu commences déjà à avoir une équipe, bah bravo, à prendre en considération ce genre de choses, à voir en d'autres personnes, des gens qui te complètent et, et, et à vraiment, vraiment valoriser tes forces et pas juste voir tes faiblesses. Par contre, parce que ce n'est pas politiquement correct, correct euh, je t'invite quand même à ne pas partir avec cette idée qu'il faut juste travailler sur ses forces et oublier ses faiblesses. C'est un peu ce que le test dit. Non, moi, parmi mes faiblesses, comme la discipline, hein, c'est incroyable quand même que ce soit ma dernière force. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai fait, c'est parce que je suis quelqu'un qui, qui, euh, qui a tellement d'autres qualités que j'arrive à compenser le fait que je manque de discipline. Ça, c'est juste incroyable. Allez, je te fais une confidence. Ok, ça reste entre nous. Ne le dis pas à mon épouse. Euh, au moment où je te fais cet audio, il est 23h46. Comment ça se fait Parce que mon épouse est allée voir un concert de Coldplay et euh, moi, demain, je pars en vacances. Et du coup, du coup eh ben, je fais cet audio que maintenant. Tu vois le manque de discipline eh ben, C'est heureusement euh, compensé par le fait que j'ai d'autres forces. Et... Alors, l'objet de, de, de cette session, c'est surtout pas de te dire de travailler le soir. Hein. Ça, tu l'as compris. Je le fais jamais, jamais, jamais. Franchement, je le fais peut-être une à deux fois par an. Euh, mais l'objet de cet audio, c'est de te dire de découvrir tes forces et d'investir tes forces. Et tes faiblesses, de les compenser par notamment le fait de déléguer et notamment le fait de... Euh, travailler un minimum dessus. Okay? Un peu comme en cours. Le but, c'est que si on a des 18 en maths, bah, c'est de viser le 20. Si on est bon là-dedans, et faire un bac S. Et si on, par contre, on a de 4 en EPS, bah, c'est quand même bien d'avoir 8, 9, 10 et de ne pas totalement le négliger. J'espère que cet audio boost euh, t'aide. Et si tu veux, j'allais dire aller plus loin, c'est pas vrai. Si tu veux mieux te comprendre, mieux t'analyser, mieux... Euh, te valoriser pour le coup, et mieux passer à l'action parce que tu sauras quelles sont tes forces et tes faiblesses, bah j'ai une invitation pour toi. Tu le sais, ça fait maintenant plusieurs semaines que je t'en parle. On a un programme qui s'appelle le programme Coach en Mission. C'est primordial en tant que coach que tu apprennes à te connaître. Et parfois, parfois, un regard extérieur, notamment dans un programme comme celui-ci, peut t'aider à mieux te comprendre. Quand on est tout seul, on va voir nos faiblesses, on va voir combien on est mauvais et puis ça nous décourage. Et beaucoup tellement de coachs se découragent et abandonnent. Alors que dans le programme Coach en Mission, non seulement bah, tu vas pouvoir développer euh, tes talents à travers notamment une bourse d'échange de coaching qu'on propose pour permettre aux coachs euh, d'échanger, mais avec au fil des mois. Avec mon équipe, on va te coacher d'une manière où tu vas voir que tu es beaucoup plus brillant que tu ne penses et que, en restant qui tu es, tu peux créer une stratégie marketing et de vente alignée à qui tu es et développer ton business. Si ça t'intrigue, si tu veux aller plus loin, prends rendez-vous en postulant au programme Coach en Mission. C'est très simple. En dessous de cet audio boost, il y a un lien. Tu cliques dessus, tu remplis un court formulaire, tu prends. Tu regardes une vidéo, si ça te parle, tu prends rendez-vous et j'ai hâte, hâte de faire euh, un échange avec toi. On a un tarif spécial en ce moment, donc si tu es intéressé, je t'invite vivement à prendre ce rendez-vous. Ah, je commence à fatiguer, comme tu peux l'entendre peut-être dans ma voix, donc je te dis à demain pour un nouvel audio boost que j'ai enregistré euh, à un autre moment. Euh, avant cet audio, pour tout te dire, parce que j'ai quand même un minimum de discipline. Et euh, bah voilà, à demain. Ciao, ciao